Merci. Bonjour tout le monde. Merci, Nicole, pour ton… ton tes euh, paroles euh, amicales et gracieuses. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Euh, je tiens d'abord, évidemment, à remercier le peuple arménien et le premier ministre Pachinian euh, de leur accueil extraordinaire ici en Arménie. C'est un plaisir de vous voir au sommet euh, de l'OTAN en juillet, l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, où on était assis très proches, euh, et d'avoir pu vraiment approfondir l'amitié euh, cette semaine a été un, un grand plaisir pour moi. Euh, C'est quelque chose que j'apprécie énormément, Nicole. Vous savez peut-être que depuis… Euh, durant les années 80, j'ai visité l'Arménie avec mon père et mes frères. C'était incroyable de constater aujourd'hui que ces liens qui unissent nos deux pays ont continué de se multiplier au cours des 30 dernières années. Cette semaine, j'ai eu la chance de participer au sommet de la francophonie ici à Erevan. Et je félicite le premier ministre et toute son équipe pour un sommet grandement réussi. Plus tôt cette année, le Canada accueillait le sommet G7. Je com comprends donc tout le travail que ça demande. Les forums comme la francophonie nous donnent l'occasion de nous entretenir sur des défis partagés et de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Au cours de la rencontre, j'ai eu le plaisir d'annoncer deux nouvelles initiatives canadiennes sur le continent africain. Nous nous sommes engagés à investir 6.5 millions de dollars pour appuyer l'autonomisation des femmes sénégalaises et 18 millions de dollars en vue de lutter contre la violence fondée sur la sexe, le sexe au Congo. Il ne me fait aucun doute qu'ensemble, les pays de la francophonie peuvent bâtir un avenir plus prospère pour tous, et cette semaine, nous avons fait un grand pas dans la bonne direction. Ici, à Erevan, j'ai aussi eu l'opportunité de visiter le mémorial du génocide arménien, émouvant, euh, un rappel émouvant de la tragédie qui a frappé cette communauté. Le monde doit devoir faire son devoir de mémoire. Nous avons dit « plus jamais », et c'est maintenant à nous de tenir cette promesse. Aujourd'hui, le Premier ministre et moi avons poursuivi notre discussion entamée en début de semaine. Cette rencontre était pour nous l'occasion de discuter de nos valeurs communes, comme la démocratie, et de renforcer les liens déjà forts qui unissent Canadiens et Arméniens dans le respect et l'amitié. Chez nous, les Montréalais m'ont beaucoup parlé de l'Arménie. Je suis donc conscient de l'importance de la rencontre aujourd'hui pour la communauté arménienne du Canada. Indeed, people are at the heart of the special relationship between our two countries. In Canada, our 60,000 Armenian Canadian community adds richness to our national tapestry in cities and neighborhoods right across our country. As Sarkis Sassadurian, the first Armenian Canadian member of Parliament said, Canadians of Armenian descent continue to use their talents to build a better Canada. Almost 20 years later, That's as true as it ever was. This community is a testament to the fact that diversity truly is one of Canada's great strengths. Just like Armenians here in Yerevan welcomed Syrian refugees, Armenian Canadians opened their arms and hearts to Syrian families who came to Canada fleeing conflict. When we support newcomers, they build success and then give back to their community, in turn helping others new families thrive. Bien que les liens entre les citoyens de nos deux pays soient ancrés dans notre histoire commune, ils représentent également la base de nos relations pour les années à venir. Nicole et moi avons profité de notre rencontre pour discuter de notre avenir commun, un avenir où l'Arménie et le Canada continuent de se rapprocher. Par exemple, nous nous sommes entendus sur le besoin de faciliter les déplacements pour les gens qui voyagent entre nos deux pays. En ce moment, il faut au moins 21 heures pour faire le trajet entre Ottawa et Erevan, un voyage qui comprend au moins deux escales avec deux compagnies aériennes. Aujourd'hui, le premier ministre Pachinian et moi avons envisagé la possibilité d'entamer des discussions sur un accord bilatéral sur le transport aérien. J'ai hâte de collaborer avec le premier ministre pour faciliter les déplacements, que ce soit pour ceux qui visitent leur famille, pour le tourisme ou pour les gens d'affaires. Just as our two countries are tied together by people, we are also united by shared values like democracy. In our meetings, Nicole and I talked about what we can do to support our, our common commitment to strengthening democratic institutions, the institutions that build a bright future for all our citizens. C'est donc pourquoi le Canada lance l'initiative Arnold Chan pour la démocratie, avec des investissements ciblés. Nous pouvons créer ensemble un avenir meilleur où tout le monde peut réussir. Cette initiative aidera des organismes arméniens à promouvoir la participation politique des femmes et des jeunes et à créer des communautés durables en éduquant les citoyens sur les défis environnementaux. My friend and colleague, the late Arnold Chan, was an outstanding parliamentarian. And it was because he fundamentally believed in people and in serving his community and people. So I can't think of a better way to honor his memory than with an initiative that embodies his lifelong commitment to ensuring that everyone has the hand, has a chance to be heard and to succeed. As the chair of the Canada-Armenia Parliamentary Friendship Group, his work helped lay the foundation for this new investment. So I want to take a moment to recognize Jean Yip, Member of Parliament for Scarborough Agincourt, and his wife uh, for our late friend. Okay. Thank you, Jean, for being with us today and making the trip here. It was so important to Arnold to engage with people from the Armenian Canadian community, whether it was at local events or at the Armenian Community Centre of Toronto. I know that's something you're continuing for him. Our announcement today carries Arnold's legacy forward, strengthening the flourishing relationship between Canada and Armenia. This meeting is only the beginning of our collaboration. Le Canada has recently created an independent independent for the responsibility of companies, the first of the world, and we would like to work together on this issue with Armenia. Ensemble, nous pouvons resserrer les liens entre nos pays et promouvoir nos valeurs et nos priorités communes. Encore une fois, je dois remercier Nicole de m'avoir accueilli ici en Arménie. Uh, the friendship of which he speaks is one that is shared. Uh, the two of us have uh, shared many great conversations on our hopes and dreams, not just for the people we serve, but for the world that we are part of, uh, the values upon which we connect, the visions for stronger, deeper democracies anchored on the empowerment of all citizens uh, and the ability to move forward in creating truly fair, just societies with opportunities for all uh, is something that binds us very closely and uh, that I know we will continue to have many great conversations on in the, in the months and years to come. Merci beaucoup d'être ici. Thank you very much, my friend.